Fraîchement arrivés par le nord de la Bourgogne, nous sommes dans l'appellation Bourgogne-Côte-Saint-Jacques. Ici, les vignes sont installées sur le versant de la Côte-Saint-Jacques, qui donne son nom au vin. Premier vignoble de Bourgogne en venant de Paris, cette parcelle, appelée ici Climat, domine Joigny, une charmante petite ville sur la rive droite de Lyon, entre Sens et Auxerre. Nous, c'est Marie et Alain, de la chaîne YouTube Destination Camping Car. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne. Au fait, saviez-vous qu'il y avait de la vigne ici depuis au moins le 6 VIe siècle Mais c'est autour de l'an 1000 que tout cela va prendre un magnifique essor. Nous rencontrons Béatrice, directrice de l'Office de tourisme de Joigny, qui nous parle avec passion de l'histoire viticole de cette appellation. Ici, on a deux facteurs très très important, la forêt d'hôte hein, qui ouais. domine le vignoble, qui euh, crée comme ça des flux absolument très intéressants pour le protéger, mais surtout qui fournit le bois, le bois pour les outils, le bois pour les flux de vin et on a la rivière, la rivière Yonne qui coule au pied de la ville, au pied de l'appellation et on pouvait ainsi transporter ce qu'on produisait directement vers Paris. C'était un avantage très très important, surtout à un moment où toutes les taxes se situaient sur les ponts, sur la rivière, sur les vignes. Donc plus on était près de Paris, moins tout cela coûtait cher. Et depuis le XVe siècle, comme on est en amont de sens, on est considéré comme vin de Bourgogne. On l'a bien compris, le transport fluvial sur Yonne est un atout majeur dès cette époque. Les 18e et 19e siècles marquent l'apogée du vignoble jovinien avec 700 hectares, un port au vin très important et une renommée exceptionnelle bien au-delà des frontières. Le vignoble décline à partir de 1850 à cause de la hausse des coûts de transport et de l'arrivée du chemin de fer. À partir de 1930, il renaît grâce à des familles joviniennes qui se battent pour replanter les cépages nobles, le chardonnay, le pinot noir et le fameux pinot gris. Dès 1975, le vignoble obtient l'AOC Bourgogne avec l'autorisation d'ajouter la mention « Côte-Saint-Jacques ». L'appellation « Bourgogne-Côte-Saint-Jacques » est officialisée en 1987. Béatrice, on va aller se balader avec Alain et où est-ce qu'on peut trouver les plus jolis points de vue Alors bien sûr au Belvédère, vous êtes là juste devant les vignobles, la ville s'étend sous vos pieds, vous avez la rivière de Lyon, vous avez une vue à 50 km, et puis après il faut faire exactement l'opposé, c'est-à-dire venir au bord de la rivière, sur la rive gauche au parc du Chapeau, là vraiment vous avez une vue sur la ville, et puis derrière le vignoble. Ça, ce sont vraiment des très jolis points de vue. On a la ruelle où nous sommes, hein, cette première ruelle dans l'histoire de Joigny qui allait du château à la rivière. C'est aussi un joli point de vue sur le mont au et sur les environs. Il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. La ville fourmille de pépites, comme la maison Arbre de Gessé dans le centre historique, l'église Saint-Thibaud avec ses vitraux et ses ornements dédiés à la vigne, la maison du Pilori avec ses façades en bois du XVIe siècle, classée monument historique, l'église Saint-Jean située sur les hauteurs de la ville. Il est temps pour nous d'aller à la rencontre des vignerons. Nous rejoignons Christophe et Julien, tous deux producteurs de l'appellation Bourgogne-Côte-Saint-Jacques, sur le fameux belvédère d'où le vignoble domine la ville. Alors ici, on est dans le cœur du vignoble de Joigny, donc sur des coteaux qui sont en appellation Bourgogne-Côte-Saint-Jacques. Une particularité de ce vignoble, c'est qu'on est le vignoble déjà le plus septentrional de la Bourgogne. C'est un petit vignoble, hein, l'appellation Bourgogne-Côte-Saint-Jacques, c'est 13 hectares 30 de vignes. On est sur de l'argile avec du silex, sur la couche superficielle, et puis sur de la crétendre en, en, en partie plus profonde. Le silex apporte au vin des notes de pierre à fusil. Le terroir de crétendre amène de l'élégance au vin, notamment sur les vins gris à base de pinot gris. Julien nous présente ce cépage. Alors donc c'est un, un hybride de pinot noir et de pinot blanc. Presser tout de suite, ça fait un vin blanc, mais nous on fait une macération pour avoir cette couleur dite œil de perdrix. Donc on a une couleur un peu rosée claire. Sur les 13 hectares à peu près de, de Côte-Saint-Jacques, il y a à peu près 5 hectares de d'Ampinodie. Nous partons au domaine Vigneau, où Alain, le père de Julien, nous accueille en compagnie de Jérôme Joubert, le chef du restaurant Le Rive Gauche, à Joigny. Alors, vous me donnez un accord mais vin avec le pinot gris bah, Le pinot gris sur les viandes, blan les viandes blanches, les viandes grillées, les escargots. Euh, S'il a quelques années, euh, pourquoi pas, on peut tenter sur un foie gras aussi. Il euh, faudra quand même le laisser un petit peu vieillir aussi. Euh, mais euh, mais c'est vraiment un vin qui va se marier facilement avec ma cuisine. Et pour vous, le meilleur accord, ce serait Jambon persillé. On va commencer par le coulis de persil. Là. Et après, notre belle tranche de jambon persillé, faite avec de la palette. Quelques pickles d'oignons. Quelques fleurs de bourrache, du jardin bien sûr. On a la chance d'avoir effectivement aussi la, la présence de, de blanc avec le chardonnay, qui lui se marie très très bien avec, avec des, des poissons, des poissons en sauce, des crustacés. Enfin, moi je, je suis plutôt blanc donc je vais toujours à le mettre en valeur. Et puis les rouges pour moi ce sera plutôt sur des rouges un peu plus traditionnels entre guillemets, mais avec des plats euh, plus, on va dire, automne, hiver, pourquoi pas, un petit paleron confit au pinot noir euh, ou euh, un bourguignon de jus de bœuf, euh, des choses comme ça, voilà, des, des cuisines, une cuisine un peu plus vraiment terroir, un peu plus ancré. Terroir unique en Bourgogne, Joigny est le premier village viticole que vous croiserez en arrivant de Paris. Il offre des vins, les Bourgogne Côte-Saint-Jacques, typiques, confidentiels et rares, à découvrir absolument. Quant à nous, nous continuons notre parcours vers Auxerre pour découvrir les Bourgogne-Côte d'Auxerre, autre appellation remarquable du nord de la Bourgogne.